Je quoi, en fait Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà euh, Aujourd'hui on va aborder un sujet que j'aime pas particulièrement Je vais pas vous mentir, je suis pas très très fan de ce sujet là euh, Non pas parce que je le maîtrise pas, puisque si je le maîtrisais pas je vous en parlerai pas Mais parce que c'est pas quelque chose qui me, qui me botte C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça Et j'ai jamais fait en sorte d'en savoir énormément Parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui fonctionne avec le cœur et j'aime j'adore travailler pour des choses que je kiffe. Mais c'est vrai que ça, c'est pas un sujet qui me fait vibrer. Pour le coup, je suis complètement consciente qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions et qui se demandent un petit peu bah, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment on doit faire euh, et, euh, et ça je le comprends complètement Donc du coup ce que j'ai décidé c'est de mettre mon petit savoir-faire euh, à disposition Et je vais vous dire et vous donner toutes les informations que moi je connais en tant que crossfiteuse Mais aussi en tant que coach et que je vais pouvoir enseigner à mes stagiaires Parce que je suis, je suis formatrice Donc que j'enseigne à mes stagiaires chez R2 Et que j'enseignerai euh, à n'importe qui, n'importe quel de mes clients Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler nutrition bah du coup on va y aller par étapes, et là on va commencer par une information des plus importantes euh, on va parler du level 1 pour ceux qui savent pas ce que c'est que le level 1 c'est le diplôme qualificatif qu'un prof de crossfit doit avoir ça se déroule sur deux jours c'est l'équipe de, de crossfit donc qui se déplace sur des séminaires euh, ça coûte environ 1000 dollars 1000 et du coup pendant deux jours vous allez apprendre les bases le b à bas du crossfit du coaching et de la nutrition parce que pour eux et pour les CrossFiteurs, la c'est un élément extrêmement important donc pendant ces séminaires là si vous voulez on vous apprend les bases et on vous apprend un petit peu comment la nutrition est perçue par crossfit euh, qu'est-ce que eux, ils prônent et qui est ce qu'ils prennent pour exemple donc voilà donc dans le level 1 il y a tout un, un chapitre sur la nutrition ils ont une personne qui pour eux euh, explique très bien la nutrition euh, cette personne elle s'appelle Paris Sears, donc ce fameux Barry Paris Sears euh, il a créé ce qu'on va appeler communément le régime zone ça porte le nom de régime, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est pas, nous en fait on voit le régime comme des restrictions et tout mais ce peut vraiment un régime, c'est plus une façon de s'alimenter, euh, donc il l'a appelé le régime zone, et vous pouvez retrouver d'ailleurs son, son livre sous le nom de Régime des stars, alors c'est un vieux vieux livre qui a été édité il y a très très très longtemps et qui est a mon goût, très intéressant. La, la définition de, de bien manger pour lui, elle est très très simple. Donc ce serait manger de la viande, des légumes, des fruits, des graines et des noix. Ni plus ni moins. Pas plus que ça. Donc pour lui, c'est ça. Et en plus de ça, tout ça, il faut le peser. Bien relou quand même cette histoire. Il explique lui que selon lui, ce qui créerait le cancer, le diabète de type 2, euh, l'obésité, ce serait l'hyperinsulinisme. Donc le, le taux d'insuline beaucoup trop haut, qui serait causé euh, par un taux de sucre trop élevé, par un taux de glucides, glucides pardon, trop élevé et par euh, des, euh, de la nourriture industrialisée. Ni plus ni moins. Il n'y a pas plus euh, compliqué à comprendre. Donc, pour lui, il faut juste manger de bons aliments, les peser et éviter les, euh, les aliments euh, trop sucrés et euh, trop riches euh, en, en gras et en sucre. En mauvais sucre. Et en mauvais gras, du coup. Il irait jusqu'à dire que. L'hyperinsulinisme aurait créé toutes ces maladies. Pour lui, c'est vraiment la cause de tous les soucis au jour d'aujourd'hui. Donc c'est euh, quand même quelque chose. Et du coup, toute son étude, elle tourne autour de ça. Donc vous, si vous avez le level 1, vous allez voir qu'à la page 34, et je voulais mettre juste sur le côté, à la, page, à la page 34, ils mettent toute une liste de bons glucides et de mauvais glucides. Du coup, on va en énumérer quelques-uns. Et comme je les connais pas par cœur, je vais vous les lire un peu. Donc pour eux, les bons glucides euh, à valeur glyc glycémique basse, du coup, ce serait euh, de l'eau, de l'eau, des flocons d'avoine, la protéine, euh, des crevettes, des olives, du bœuf, du fromage, du poulet. Et vous allez voir que la liste elle est longue. La liste elle est longue. Et en plus de ça, C'est que des aliments bizarrement qu'on peut soit cultiver, soit cueillir, soit euh, élever. Mais voilà, vous n'allez pas retrouver des aliments qu'on va trouver euh, chez Super U euh, au rayon gâteau, Et du coup à côté il y a une case avec écrit mauvais, al mauvais aliments à indice glycémique haut. et là ici on va trouver euh, tacos, croissants euh, maïs, frites, raisins secs jus de légumes, voilà donc tout, tout plein de trucs que vous allez retrouver euh, probablement dans les zones commerciales dans les grands magasins euh, et que, qui ne sera pas fabriqué par la nature en gros du coup par rapport au taux d'insuline lui ce qu'il explique c'est que le taux d'insuline il doit être maintenu toujours au même niveau et qu'il faut éviter les pics d'insuline. Les pics d'insuline qui seraient créés par une trop grosse quantité de sucre en une fois. Admettons un paquet de gâteaux, ça créerait un grand pic d'insuline et ça redescendrait. Sauf que quand ça descend, on a faim, on se sent pas forcément bien et on n'est pas en forme. Et là, c'est à ce moment-là que notre corps il va venir faire des réserves et euh, bah, nous faire grossir ou nous faire prendre de la graisse. Et ça, c'est mauvais. Donc, en gros, ce qu'il faut et ce qu'on doit faire, c'est... Faire en sorte que notre taux d'insuline reste toujours au même niveau. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que le régime zone entre en jeu et c'est là que l'explication devient plus claire. Pour Barry Sears, il faudrait manger 5 repas par jour et j'entends dans le 5 repas, 3 repas normaux et 2 collations. Donc selon notre morphotype, il faudrait manger 5 repas parfaitement bien dosés de façon à maintenir nos taux d'insuline toujours au même niveau. De façon également à ne jamais avoir faim, puisque normalement, on n'est pas censé avoir faim. Donc tout ça, ça nous permettrait à nous d'être performants dans, nos, dans notre activité sportive, de ne jamais avoir faim tout au long de la journée et de maintenir ce fameux taux d'insuline qui nous permettra à terme d'être en excellente santé. C'est cuivre. <rire> Maintenant on va rentrer dans le, dans le petit détail Parce qu'on voit pas non plus, je suis pas nutritionniste Mais on va rentrer dans le détail du régime zone Et on va voir exactement ce, ce qu'il demande Selon votre morphotype Pour pouvoir performer et pouvoir maintenir ce taux d'insuline Si vous vous rendez à la page 37 donc du, euh, du fameux level 1 C'est là où vous allez comprendre un peu l'histoire des blocs Lui il explique qu'un bloc c'est égal à un macronutriment. Qu'est-ce qu'un macronutriment Ce serait l'équivalent de 9 g de glucides pour 7 g de protéines et 3 g de lipides. En fonction du morphotype et de votre morphologie, il y a tout un tableau que vous allez voir parce que je vais vous l'afficher là. Il y a tout un tableau qui vous dit combien de blocs vous devez manger par repas. On va prendre moi, on va me prendre moi en exemple. Et donc moi, normalement, logiquement, je rentre dans la case femme, femme, corps musclé et athlétique. On me demande de manger 4 blocs au petit déjeuner. Donc si on me demande de manger 4 blocs au petit déjeuner, ça équivaut à faire 4 fois 9 g de glucides, 4 fois 7 g de protéines, 4 fois 3 g de lipides. Voilà comment mon repas il est censé euh, se mettre en place. Seulement voilà, c'est hyper compliqué de se dire, oui mais attends, comment euh, un bloc c'est ça, un bloc c'est ci, comment est-ce que je peux le savoir Et bah du coup, si vous descendez un petit peu plus bas et je vais vous mettre la page, on va retrouver... Euh, l'équivalent d'un bloc pour tel et tel aliment. Je m'explique. Par exemple, pour eux, un bloc de protéines, c'est l'équivalent de 28 grammes de poulet. Un bloc de protéines, c'est l'équivalent de 28 grammes de jambon. Un bloc de glucides, c'est aussi l'équivalent d'une demi-pomme. Ensuite, en lipides, ils vous mettent que un bloc de lipides, c'est l'équivalent de trois amandes. Et ainsi de suite. D'accord. Donc en fait il ne tient qu'à vous de calculer Et de trouver dans chacune des cases 4 blocs de protéines Donc de prendre 4 blocs de protéines donc, admettons, je vais prendre bah, 50 grammes de poulet, plus euh, là, tout en bas, quand on regarde, un gros œuf, c'est l'équivalent d'un bloc de protéines. Donc, je vais prendre un gros œuf, d'accord Et ainsi de suite. Et je vais meubler mon repas de cette manière-là. Maintenant, là où ils sont assez cool, c'est que quand on descend un peu plus bas, à la page 42, vous allez voir qu'ils ont créé des menus... Par nombre de blocs Et là il y a un menu pour 4 blocs Donc ça c'est pour moi Pour une femme comme moi Moi je suis censée manger 4 blocs à chaque repas Matin, midi et soir Pas la collation, juste le repas Donc je peux regarder dans ces repas Eux ils disent que euh, 4 blocs c'est l'équivalent D'un sandwich protéiné Avec un demi-pain pita Deux œufs brouillés euh, 28 g de fromage Et 28, 28 g de jambon Et une pomme en accompagnement Donc ça ce serait l'équivalent de 4 blocs pour mon repas pour une femme comme moi de mon morphotype d'accord maintenant si on revient sur euh, la, la page où il y a les morphotypes, c'est là où on voit que pour une femme corps musclé et athlétique, j'ai besoin au petit déjeuner de 4 blocs ensuite je vais remanger à midi 4 blocs encore je vais prendre un enca 2 à 3 heures plus tard, d'un seul bloc cet enca cette fois-ci je vais dîner avec quatre blocs également. Et avant de nous coucher, je vais reprendre un encas de un bloc. Et si on redescend juste en bas, je vais vous mettre la page de un bloc. L'équivalent de un bloc pour eux. On peut se rendre à la page 44. Où là, ils vous mettent des encas. D'un seul bloc, et on va retrouver par exemple 28 g de fromage, une demi-pomme et une noix de macadamia. Ça, c'est mon bloc. Donc, dans ça, il y a mes 9 g de glucides, mes 7 g de protéines et mes 3 g approximatifs euh, de lipides. Et c'est comme ça que je vais me débrouiller. C'est comme ça que je vais me débrouiller pour calculer mon apport. Alors, ils disent bien. Que malheureusement dans les premiers temps dans les premières semaines il va falloir peser il va falloir peser l'équivalent de 28 grammes de poulet il va falloir peser l'équivalent de 28 grammes de riz et ainsi de suite et une fois ils le disent bien une fois que vous avez l'habitude vous n'aurez plus jamais besoin de peser parce que vous saurez l'équivalence. donc pour faire un récapitulatif il faut simplement éviter les mauvais glucides et manger des glucides parce que les glucides c'est bon hein les glucides c'est bon pour la santé hein, en vrai les glucides c'est bon pour la santé Donc il faut, il faudrait selon cette personne, selon Barry Sears, manger évidemment des glucides et 9 grammes quand même pour un bloc, c'est énorme, mais que des bons glucides. Pesez ce que vous mangez, sélectionnez de bons aliments, euh, faites attention donc à vos proportions, mangez à des heures fixes, mangez à votre faim, d'accord, vous ne devez jamais avoir faim manger tout au long de la journée pour maintenir ce fameux taux d'insuline a priori les crossfitters évidemment les crossfitters ne mangent pas que ça je pense qu'il y a beaucoup de compléments qui rentrent en jeu euh, tels que l'oméga ils le disent d'ailleurs hein, dans le level 1 qu'il faut prendre des, des compléments donc des oméga 3 et 6 euh, des vitamines parce qu'on en manque beaucoup malheureusement chez nous il fait tout le temps froid <rire> j'aurais besoin aussi de vitamines, vitamine D euh, ce genre de choses et que c'est extrêmement bon pour la santé d'en prendre euh, maintenant voilà moi en tout cas et encore une fois c'est ma chaîne youtube donc je vais vous dire mon avis par rapport à moi moi je sais que je ne pèse pas mes aliments mais je l'ai fait je l'ai eu fait donc je sais à peu près combien euh, par rapport à une tasse je sais combien euh, pèse tant je sais combien font euh, 28 grammes de poulet enfin voilà j'ai l'habitude maintenant mais j'évite de manger n'importe quoi quand je fais beaucoup de sport, ça c'est sûr. Maintenant, on est humain et on a le droit de manger des cheat meals, comme on dit. On a le droit de manger un peu de merde. Mais en vrai, comme ils le disent, le cheat meal, ça doit rester un cheat meal. Donc, ça doit rester occasionnel. Et ils disent bien, dans le livre, par contre, dans le livre de Barry Sears, il dit bien que le jour où vous mangez un peu de merde, le lendemain, Mangez bien, on a tous envie de manger une pizza On a tous envie de manger des sushis Faites-vous plaisir, mais tout le reste du temps Mangez bien, parce que malheureusement Il n'y a pas de performance Sans nutrition, les deux vont ensemble C'est pas 30% l'un 80% l'autre, non non c'est 100% tout tout, tout doit être à 100% si vous voulez performer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ai, je vous ai donné suffisamment de conseils pour débuter un petit peu une nouvelle, une nouvelle routine. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, tels qu'Instagram ou Facebook, où je publie énormément. En ce moment, d'ailleurs, on fait un challenge ensemble. On est plus de 500 à participer. Donc, si vous voulez venir participer à ce challenge qui est entièrement gratuit, n'hésitez pas. Vous avez les, uh, les workouts qui sont mis sur ma page. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur mon site internet où je fais de la programmation, dont une programmation abdo et une programmation de spécifique, defin plein de programmations spécifiques, marché sans humain, le set-up, ce genre de choses. Et voilà, et j'espère que on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. à bientôt.